Ce qu'il faut de nuit. Ce roman est un premier roman qui a reçu le prix Stanislas du premier roman et le prix Fémina des lycéens. Il est édité aux éditions La Manufacture de Livres. C'est un petit livre, il a 187 pages. Il n'en est pas pour autant moins dense. L'auteur Laurent Petit-Mangin est né en 1965 en Lorraine. Ce qui peut avoir son importance dans l'histoire. La mère est morte, emportant la joie de vivre loin de cette famille. Le père élève ses deux fils du mieux qu'il peut. Les trois s'aiment très fort. Le grand frère, Fus, veille sur le petit, Gilou. Entre foot, soirée télé et désir d'avenir, ils sont unis. Le père est cheminot. Les copains de la section socialiste l'aident à tenir le coup. Petit à petit, Fus, le grand le donc, se rapproche des idées de l'extrême droite. Le père est désarmé, sidéré face au choix de son fils. L'incompréhension, l'incommunicabilité, la déception et la culpabilité le mèneront vers le rejet et le dégoût pour ce fils qu'il a tant aimé. Comment peut-on devenir facho Le père et le fils ne se comprennent plus. Comment pardonner à son enfant quand on perd le contrôle, quand on remet en doute les valeurs inculquées Comment survivre à la honte, à la violence des, opi des opinions pardon. Ce roman bouleversant montre le délitement de l'amour inconditionnel d'un père pour son fils et en analyse les conséquences. Un premier roman à l'écriture sensible, pudique, sans pathos. Une histoire magnifiquement racontée sur les difficultés de dialogue entre un père et son fils, lorsque les convictions politiques s'intercalent dans leur vie et les opposent. L'ancrage dans l'Est de la France est bien réel, notamment par l'existence des cellules très politisées du milieu populaire et du foot aussi avec l'équipe de Metz, qui a une importance quand même dans le roman. Un petit bijou à découvrir